Formation et investissement dans le secteur agricole. C'était l'objet de la rencontre ce 4 octobre 2022 entre les militants du Rassemblement pour le Gabon et un groupe d'experts conduit par le révérend Luc Lifouta. La rencontre qui a duré plus de deux heures d'horloge a permis pendant les échanges d'édifier les rassembleurs sur les formations relatives aux métiers de la terre et l'environnement ainsi qu'aux avantages socio-économiques qui en découlent. Celui qui a créé ce parti était un visionnaire qui a les, les collaborateurs et les conseillers. Et dans sa vision pour le Gabon, euh, le secteur agricole était un secteur, un objet important. Mais d'autre part aussi parce que le président actuel, euh, qui a l'opportunité de cette démarche, euh, est aussi un expert dans le domaine. Et il serait plus que judicieux pour le son leadership, ce secteur vert qui est compteur, est rentable, économiquement viable pour le pays, au-delà des, des éléments de blocage et des faiblesses de ce projet. Parce que tout projet a des éléments de... De, de faiblesse et puis des, des avantages. Mais loin de regarder le verre à moitié vide le droit à moitié plein, il est question de voir ce que nous pouvons faire pour le bien-être du gamou, pour le bien-être de, de la communauté. Euh, euh... De, du RPG et que le bien des populations très donc euh, que ces populations et son leadership fassent euh, une sérieuse pour développer ce secteur qui est rentable. Pour Laurent Gomesui, cette rencontre n'est pas fortuite. Dans le projet de société du RPG, il est également question d'une terre pour tous. L'exposé de cet expert vient non seulement conforter la vision de cette formation politique, mais aussi offrir mécanismes et opportunités visant à matérialiser ce projet pour le bien des populations gabonaises. Ah, okay. En fait, c'est donc une chandelle que nous faisons à l'agriculture, quand on parle de terre pour parce qu'il nous faut viser l'autosuffisance alimentaire et c'est pourquoi nous pouvons être effectivement des relais de ce projet que nous estimons d'ailleurs qui arrive à mon compte. Donc euh, il est hors de question que tout élément du projet de société de rassemblement de le Gabon soit relayé à l'arrière-plan. Lorsque nous avons donc des opérateurs, des bailleurs de fonds qui arrivent et qui nous disent qu'on peut faire le choses dans ce sens, nous ne pouvons que faire le relais. Être diplômé dans les métiers de l'agriculture, développer les secteurs agricoles pourvoyeurs de fonds pour un développement socio-économique est bien possible. Reste cependant que les réalités de l'heure, à savoir la dégradation du réseau routier et le conflit homme-faune, constituent l'obstacle.